J'en avais marre de travailler tout seul et de ne plus pouvoir fournir. Moment, il y a un moment où faut que ça s'arrête. On n'aurait pas voulu que, enfin, même que les terrains partent pour grossir d'autres exploitations. En fait. C'est aussi notre, notre souhait que plusieurs familles puissent vivre sur une petite structure. On est juste là pour s'aider les uns les autres. Mais en même temps, il y a un échange, énormément de dialogue entre nous. Et c'est super aussi parce que je pense qu'ils sont aussi à l'écoute de ce que Thierry peut dire avec son expérience. Et puis nous, on est aussi à l'écoute de, de, de, de tout, tout ce qu'ils nous apportent. Ils ont aussi euh, une, une expérience, mais ils ont aussi le savoir. Donc mon parcours il est un peu, euh, un, peu, un peu classique, on va dire, dans l'agriculture. J'ai commencé par un CAP agricole. Euh, en alternance, en brebis, viande et brebis laitière. J'ai fait 5 ans en tant que libraire, un petit peu partout en France et je me suis pris de passion pour les brebis, j'ai affiné mon projet, j'ai voulu m'installer, ça c'était mon projet, je voulais pas être ouvrière, je voulais créer mon exploitation. La rencontre avec Eloa, c'est vraiment une rencontre humaine et ce qui nous a intéressé avec, avec cette, cet organisme-là, c'est de proposer un site d'exploitation avec plusieurs producteurs, donc déjà euh, proposer... Euh, un pot de bâti qui est beaucoup plus intéressant financièrement pour nous, euh, avec euh, ce, ce côté euh, grappeur euh, et d'être ensemble et de travailler ensemble et de retrouver aussi euh, une, une exploitation à taille humaine, euh, vertueuse euh, et écologique et, et éthique. Je leur souhaite tout le de réussir et tout le bonheur du monde, c'est sûr. Et on va tout faire tout le temps qu'on se fera, on va tout faire pour que ça marche. Ça voilà. c'est sûr.